Tout le monde semble m'ignorer Je me sens isolée Je parle à mon reflet Seul et délaissé Si vous saviez quels sont mes rêves Alors vous verriez Au-delà de ma timidité Tous mes talents cachés n'est pas